Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10 c'est moi Zéna. Et voici les prévisions des Gémeaux du 16 au 22 mars 2020. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc lundi, Mercure, votre gouverneur, entre dans les poissons, dans votre dixième maison. Et durant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 d'accomplissement et la motivation pour vous lever le matin pour aller au travail. Certains d'entre vous pourraient euh, commencer des démarches de recherche d'un autre emploi et certains d'entre vous pourraient appliquer dans la même compagnie pour un poste qui serait plus satisfaisant au niveau des tâches. Cette semaine, Mars sera étroitement conjoint à Jupiter dans votre huitième maison. Si vous avez des démarches en cours ou des négociations qui pourraient concerner des prêts bancaires, des hypothèques, les résultats favorables pourraient commencer à se présenter. Cela aussi pourrait concerner le revenu de votre conjoint ou bien que vous et votre conjoint auriez appliqué pour ces prêts bancaires ou euh, les prêts des institutions financières. Également, si vous aviez un héritage en litige ou de l'argent en litige en provenance, par exemple, d'un ancien partenariat, mais qui était en litige à partir de maintenant, vous pourriez commencer à voir des résultats favorables.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 Pourrait impliquer aussi vos collègues au travail. Durant ce passage du soleil dans cette onzième maison, vous allez, avoir, pardon, vous allez avoir tendance à vous impliquer dans des équipes ou des groupes pour faire du travail collectif, qui pourrait aussi être du travail de charité ou du béné bénévolat, surtout que votre gouverneur est maintenant dans les poissons votre gouverneur qui est marqué. Et euh, le 21 mars, soit samedi en PM, donc le 22 mars pour l'Europe, Saturne quitte votre huitième maison pour entrer dans votre neuvième maison, dans le Verseau. Et c'est l'événement que nous tous attendons, attendons et je vais en parler en détail dans les prévisions de la semaine prochaine. Mais en attendant,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 Les énergies de cette période vous mettront dans une humeur sociable et vous aurez tendance à parler voire bavarder. La lune dans cette maison faisant ce sextile avec Mercure pourrait vous mettre dans des situations d'embarras. Si vous partagez un sentiment personnel ou intime, non sollicité avec un collègue ou un supérieur, ou si vous parliez de vos affaires personnelles ou sentimentales au boulot. Donc gardez cette humeur pour vos réunions avec les amis et vos bien-aimés. Et au boulot, soyez attentif à ce que vous partagez. Donc soyez seulement professionnel au boulot, partagez vos sentiments, vos affaires personnelles avec les amis seulement pour ne pas être dans des situations d'embarras. Par contre, dans les réunions professionnelles, vous serez très intellectuellement attentif et vous saurez quoi dire sans même y penser. Donc, les discussions professionnelles seraient favorisées par cette énergie. Jeudi et vendredi pour le Québec, et jeudi, vendredi et samedi A.M. pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre neuvième maison. Bien que de temps en temps vous pourriez avoir quelques impulsivités au niveau de la parole, mais les énergies de cette période vous offrent toute la protection et la chance qui vous sauve dans des situations délicates. Oui, l'humeur serait changeante et des fois. Vous vous sentirez émotionnel pour aucune raison apparente, mais votre optimisme élimine tous ces sentiments et vous rend plein d'espoir. Un beau magnétisme personnel vous habite et vous aurez envie de vous impliquer dans tout ce qui a rapport à l'intuition, la spiritualité et la méditation. Samedi, dimanche et lundi pour le Québec, et samedi, PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la lune sera dans les poissons, votre dixième maison. Les énergies de cette fin de semaine unira vos pensées à vos sentiments. Alors, vous deviendrez très facilement susceptible d'être attaché à des personnes, des lieux ou des sou souvenirs. Vous serez nostalgique et des vieux souvenirs referont surface pour vous rendre émotionnel, triste ou peut-être heureux aussi, dépendamment des souvenirs. Les choses qui ne vous intéressent pas seront loin d'être parmi vos préoccupations. Les tensions pourraient déclencher une anxiété émotionnelle et conduire à des sautes d'humeur rapides. C'est pour cela que vous devriez rester à l'écart des conflits, des tensions et des confrontations.